Manger une chocolatine. Tu veux dire un pain au chocolat. On dit coucou au chocolat. Fin du débat. Enchanté. Là, je déconne. Comment une aussi simple vinoiserie peut autant diviser les mentalités. La polémique ô combien trop difficile pour moi entre la chocolatine et le pain au chocolat. L'Institut français d'Opinion Publique a lancé une étude sérieuse en 2019 si les Français appelaient ça un pain au chocolat ou une chocolatine. 84% appellent ça un pain au chocolat et 16% une chocolatine. Le pain au chocolat aurait donc gagné. Mais est-ce réellement juste Pour rétablir la vérité, on a besoin de savoir c'est quoi ça. Si vous appelez ça un croissant, ça, c'est un croissant au chocolat. Eh ben non, vous êtes sûrement dit que ce serait trop facile pour les gens qui veulent apprendre le français. Mais ça, c'est toute la pâtisserie qui est ainsi. Une forêt noire, un opéra, un éclair, une financier, une religieuse... Mais what the fuck Et le nom de la nouvelle pâtisserie est... Joins culasse. Pour expliquer son nom, il y a deux histoires qui existent. On dit qu'elle proviendrait des Anglais envahissant la région bordelaise entre le 12e et le 15e siècle. Les Anglais ayant vu ça, ils se sont dit It's a bread with chocolate in. Chocolate in. On fait facilement le rapprochement avec chocolatine. Mais je vous arrête. Cette histoire est tout simplement fausse parce que le chocolat n'existait pas encore en Europe. Une autre histoire dit qu'au 19e siècle, des boulangers autrichiens auraient créé une pâte briochée garnie de chocolat appelée chocoladone croissant, qui prononcée avec un véritable accent autrichien aurait donné le mot chocolatine. Cette version-là est déjà plus plausible. En se basant sur ça, les boulangers parisiens auraient renommé la chocolatine en pain au chocolat, en référence au pain fourré de chocolat qu'on donnait aux écoliers pour leur collation. Selon cette théorie, étymologiquement et historiquement, le mot chocolatine est donc plus correct. Mais au final, rien ne sert à faire la guerre pour de simples mots. Le plus important, c'est qu'ils soient délicieux. Coupé Ouh, j'en peux plus. J'ai mangé trop de pain au chocolatine. Ils appellent ça un pain au chocolat. Tu l'as senti Sans sent bon, putain. On dit qu'elle proviendrait des anglais envahis envahissants. Sans, pas chant. Mais encore une fois, rien ne sert à faire à la gueule. J'ai besoin de, de space.